hey, salut à tous, c'est Samcraft3 et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour l'épisode 3 de survie 1.14. Donc dans cet épisode, je compte agrandir ma ferme. Et je compte aussi trouver du diamant, pour me faire une belle armure en diamant, ou au moins une pioche en diamant qui va miner plus efficacement. Et aussi, je vais inviter J-Craft dans cet épisode, il va venir à un moment de cet épisode, sauf que là il n'est pas disponible, je ne sais pas pourquoi, on avait pourtant pris rendez-vous. Mais bon, et dans cet épisode aussi je compte trouver des moutons, parce que vraiment, euh, les moutons là, euh, ils ne veulent plus, ils veulent plus apparaître ou quoi 6 et heures plus tard. connecté. Donc, salut J'y Salut tout le monde, c'est J'y Donc, viens, tu vas m'aider à miner. Donc, je vais te crafter une pioche. Heureux les gens, donc euh, je vais te crafter une pioche en pierre. Donc, viens, tu vas m'aider à miner. Voilà, t'as aussi un advancement. Euh, alors, le premier, tu des Parce diamants que... à gagner. Ok, eh, maintenant, tu vas galérer à trouver des diamant Déjà qu'il y a plein de mobs. Donc, donc euh, Je vais t'amener dans un endroit que que je n'apprécie pas particulièrement. Donc, euh, c'est. C'est ici. Donc j'ai creusé un... un escalier. Oh mais non, on mais met... <rire> il est trop bête. Là, on de l'extrême. Il y a du fer. On va je vais régénérer là. Et du... je fais attention, il y a des mobs. Il y a du fer et du charbon. Bah oui, il y a la mine. Allez, ça va. attention, il y a beaucoup de mobs ici. Ah voilà, par exemple, ici, il y a des mobs. Ok, donc ici. Ah, super. Oh mon dieu, c'est magnifique, de l'or. Bah juste là-bas. De l'or, merci. Oh non, des creepers, une armée de creepers. Vite, on les tue. Mais attends, je prends une force. Sinon, il y aurait une explosion plus puissante que celle de la bombe atomique d'Hiroshima Salut. Non. Ah je vais te tromper, je quoi, oh non, il va exploser, il va exploser. Non, je vais Ouf, on a réussi, on a la poudre d'un canon. Bravo, vous avez réussi, mais moi et mes amis les creepers nous envahirons votre base et vous tuerons. Mouaahahahahah! Ah oui, on avait dit plus de rire maléfique, je sais pas en faire. Bref, je vous aurais Signé un inconnu. Ah, J'ai la peur de Ah oh, mon dieu, ah c'était. Tu prends même pas l'or, mais prends. Bon allez, je prends l'or. Ah, il y a plein d'or, hein il ah, ah, y a plein d'or, Finalement, il y a dans cette mine il y a masse d'or, hein Ouais, mais il faut trouver du diamant T'es où, toi Bah, je suis là. Je suis en train d'éclairer un petit peu la zone, il y a des araignées Ouais, c'est mes copains, les araignées. C'est pas... à tuer. Pas... Voilà. Pas... voilà. Pas... voilà. Pas... Ah... Ah, il fait nuit. Ah bah ça c'est... Ah non, il commence à faire jour. Bah, tant mieux. Bon allez viens. Euh, je... Là j'ai je... un gros projet donc on va construire une ferme souterraine. Donc voilà euh, donc là on va juste poser une petite torche. Aïe. Donc tu vas me montrer les... la limitation des zones. Donc euh, si tu attends je, te... je constru... Déjà il faut construire un petit escalier sinon. Euh... Ouais, bon, euh, il faut ramener une échelle. Attends, je vais crafter une échelle, après je reviens, ok Ben, voici à la base. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le craft euh, d'une échelle, ben, c'est très simple. Faites comme ça. Déjà, vous prenez votre bûche, vous la décraftez. Vous prenez vos euh, planches, vous, vous en mettez deux. Et après, vous avez vos sticks. Là, vous posez vos sticks comme ça. Et voilà, vous avez une échelle, trois échelles même. Et voilà, on a une magnifique échelle. Oui. Ouais, moi, je continue à miner. Oh non, il y a de l'eau Oh non, il y a de l'eau Ah oui, je suis tombé sur le truc oh, de l'eau. Et Une pelle, une épée, une pioche. Donc j'ai envie de faire un, plusieurs étages de ferme. Et voilà, donc là, il y a J-Craft qui est en train de se, de se crafter euh, son armure. Donc on va faire encore plusieurs, et, plusieurs étages. Ah oui, ça c'est du gravier. Bah tant mieux, on va pouvoir faire des du silex. Et avec le silex, on va pouvoir se faire euh, bah, des, des flèches. Mais pour ça, il faut déjà trouver des poulets. Oh là là, il y a un underman il, il a trouvé que là, euh, l'underman il bah, va se téléporter. Il n'a pas trouvé un autre endroit, une grotte, une bloque de loin. Il a trouvé que là. Il n'a pas trouvé un endroit vide, comme euh, par exemple, euh, un endroit vide, désert, comme euh, Google+. Bah, C'était pour se téléporter. Il ouais, faut partir à la chasse. Si tu peux partir à la chasse, euh, ouais, mais fais attention parce que là, euh, donc tu gardes en... Oh, T'es parti, là. Tu es parti à la chasse Et si tu trouves des moutons, dis-le-moi. Oh, oh non, les moutons sont fuites, vite, faut pas qu'ils spawnent. Yaaaah Enfin Enfin de la laine T'as quatre laines, super, on va pouvoir se crafter plein, plein de Y Y'a un loup Y'a un loup Attends, j'arrive, attends, j'arrive Oh mon dieu Oh, c'est magnifique Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici Ah vous, c'est un bug de génération oh, mais c'est... Waouh Attends, euh, on va retourner à la base, là Alors, où est le loup Ok, alors, euh, petit loup Yes Yes Avec un seul os Allez, viens Allez, viens, petit loup. Six and a half hours later. Hey, heureux les gens! Donc, on a vraiment eu beaucoup de chance. un bouton là-bas, c'est magnifique! Mais vraiment, c'est un épisode très chanceux. Donc, là, on est en train de terraformer tout ça. Et vous vous demandez sûrement pourquoi on va, terra on va terraformer tout ça. Donc, ici, on va construire une, une énorme villa de luxe. Non, on va construire juste une maison sur la montagne. Euh, pour, avec pourquoi pas une belle cascade. Et voilà c'est pour ça que ça me tente. Euh, parce que j'aime bien les maisons comme ça sur la montagne avec euh, un havre de paix, de tranquillité. Bon bien sûr la pelle se casse Ok donc il nous faut encore une autre pelle. On va finir de terraformer tout ça. Après on va faire deux trois trucs, deux, trois petites améliorations, et après euh, on va voir ce qu'on va faire. Ok, donc me revoici. Donc euh, j'ai crafté une belle pelle. Oh, tout ce bois, ça va aller ici. Donc, tu poses tout le bois et tout ce que tu, tout ce que tu mines ici. Donc, allez, moi je continue un petit peu le terraforming. Ok, bon, les gens, je crois que ce sera bientôt la fin de cet épisode. Donc, j'ai fait bien tout ce que j'ai voulu, tout ce que je voulais faire. J'ai un petit peu agrandi la ferme. J'ai apprivoisé un loup. Par contre, je n'ai toujours pas trouvé du diamant. On a commencé la construction de notre maison. On a construit des lits, on a fait plein de choses dans cet épisode, on a exploré aussi, on a trouvé un super j'ai trouvé j'ai trouvé un super bug de génération. Hein. Mais sinon moi je vous dis à plus. Donc c'était Suncraft 3 et on se retrouve dans un prochain épisode de survie 1.14. Toutes les informations sont en description. N'hésitez pas à liker l'épisode et à vous abonner si ma chaîne vous a plu. C'est un super moyen de me soutenir. Et dites-moi votre avis sur cette série dans les commentaires. Ciao